We'll à tous dans cette première vidéo. Je ne vous parlerai pas de livres sur la technique ni sur l'électronique, pas de handbook, d'antenne à construire, de hack ou de bidouille, mais de trafic. Et pas n'importe quel type de trafic. Nous allons parler de trafic DX. Et si on n'écrivait pas déjà en majuscule, je dirais de DX avec un grand D. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est The Complete DXer de Bob Locher, W9 Kalini. Bob Blusher, whisky 9 Kilo novembre india, W9KNI, est né en 1942 et a grandi à Cedar Rapid dans l'état d'Iowa. Il a passé sa licence novice en 1956 et obtenu l'indicatif KN0HGB. Celui qui a amené Bob au radioamateurisme, un ami de la famille, qui lui a fait passer l'examen et a signé sa licence novice, n'est autre que Art Collins, W0CXX, le fondateur de Collins Radio. Bob a de suite été fasciné par le DX. Son premier contact significatif en tant qu'opérateur novice sur 15 mètres fut JA1 ADN. Dans sa période novice, Bob a obtenu le diplôme WAC, World of Continent. Autrement dit, un diplôme attestant d'au moins un contact sur chacun des six continents. Il fut seulement le quatrième novice US à obtenir ce diplôme. Il a passé sa licence en général classe et a continué la chasse au DX, principalement en télégraphie morse. Après une période d'interruption pour cause d'école, famille, travail que nous connaissons tous, il obtient son indicatif W9KNI alors qu'il réside à ce moment-là en Illinois et reprend la chasse aux DX. Quelques années plus tard, il part vers l'ouest des USA où il réside, aujourd'hui, près de Grand Pass dans l'état d'Oregon. Bob a cofondé la société Bencher, constructeur des fameuses clés double contact du même nom qui garnissent probablement bon nombre de stations radioamateurs. Bencher distribuait aussi les antennes Yagi Skyhawk et les antennes verticales Butternut. Bencher a aujourd'hui été repris par Vibroplex, Quant aux antennes Butternut et Skyhawk, elles sont à présent distribuées par DX Engineering. Bob a aussi créé Idiom Press, dont les produits sont aujourd'hui distribués par Am Supply. Bob Lusher a écrit deux livres, de Complete DXer, que l'on peut traduire par DXer complet ou DXer accompli, et A Year of DX, Une année de DX, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo et qui est en quelque sorte la continuité logique du premier, mais pas seulement. En 2009 et 2010, Bob Blusher a obtenu la première place mondiale au DX Marathon, organisé par le magazine CQ Amateur Radio, qui l'a intronisé en 2010 au CQ DX Hall of Fame. Vous vous demandez sans doute comment on peut se passionner pour la chasse au DX pendant autant d'années quand on sait que, ne serait-ce qu'en France, certains impétrants du DXCC ne mettent qu'à peine un peu plus d'un cycle solaire, qui dure 11 ans en moyenne, pour atteindre le top honor roll. C'est justement le sujet qui est traité en filigrane tout au long du livre et pour lequel l'auteur consacre un chapitre à la fin et que l'on peut résumer ainsi. Comment rester motivé tout au long d'une carrière radioamateur pour atteindre le top honor roll Mais n'allons pas trop loin et voyons de quoi ça cause. Jingle Le CompiDXR a connu trois éditions différentes. La première publiée en 1983, la seconde en 1989 et la troisième et dernière que je vous présente ici en face caméra et dernière donc en 2003. Je possède les deux dernières et c'est celle-ci dont il va s'agir ici et plus particulièrement de la seconde édition qui est ici, que je vous présente là. Je vous expliquerai un peu plus tard la différence avec la troisième, je pense aussi avoir réussi à trouver une première édition d'occasion sur Amazon et au moment où je filme cette vidéo elle est en cours de livraison. J'en reviendrai probablement dans une future vidéo, mais revenons à cette seconde édition. Ce livre est une petite merveille, tout d'abord parce qu'il est unique. C'est le seul livre à parler de la sorte du Trafic DX. Bien entendu, il donne des méthodes, des trucs, des astuces, il explique surtout comment on écoute, ce que l'on écoute, quand et dans quelle direction on écoute. Mais cela va au-delà car avant chaque explication, l'auteur décrit une scène de Trafic DX qui l'amènera à parler d'un sujet. La plupart sont des fictions, mais si proches de la réalité que l'on se prend au jeu à la lecture de chaque séance d'écoute ou de pile-up. On a vraiment l'impression d'être debout derrière son fauteuil et d'écouter les bandes avec lui. Le livre démarre lors d'un début de soirée, après le dîner, alors que les enfants sont couchés et que l'épouse de Bob est à une réunion à l'extérieur. Il descend à la station située au sous-sol, et là démarre une séance d'écoute des bandes. Si vous avez déjà 250 à 300 pays au DXCC, cela ne vous fera sans doute ni chaud ni froid. Mais quand vous débutez, ou si vous ne savez pas du tout ce qu'est le DX, ce livre est un véritable typhon qui vous entraînera vers la pratique assidue de cette activité quasiment à coup sûr. Je me souviens très bien d'un copain, j'ai ont passé la F0 puis la F8, et avec qui je parlais souvent de DX, j'ai eu le malheur, ou le bonheur, de lui prêter ce livre. Aujourd'hui, il ne doit plus être très loin des 300 pays, et exclusivement en télégraphie. Pour ma part, j'ai acheté cette seconde édition neuf en même temps qu'un récepteur FRG100 d'occasion chez GES, avenue Doménil alors que je m'apprêtais à revenir à la radio après 20 ans d'une vie familiale et professionnelle bien occupée. Cette édition, écrite en 1989, retrace euh, le DX du début des années 80. C'était l'époque des réseaux DX sur 2 mètres, entre copains de la région, le règne des bulletins DX qu'on qu attendait fébrilement dans la boîte aux lettres, la vraie, hein, pas la virtuelle, pas les emails les expéditions de l'organisation et le voyage faisaient plus rêver que le contact lui-même. Le livre est organisé de manière à avoir un ou des chapitres qui décrivent une situation de trafic des X suivi de chapitres qui fonctionnent à la manière d'un débriefing de cette situation. Voici comment se présente le livre, quelques dessins qui agrémentent les chapitres et voici à peu près l'épaisseur du bouquin euh, qui, fait, qui, fait, qui, fait, qui fait qui fait à peu près 200 pages hein, qui n'est pas il y a pas quelque chose de, de très très dense et vous verrez donc cette deuxième édition vous en verrez ici s'il si veut bien faire le focus voilà un peu l'état de cette édition que j'ai lu à peu près une bonne vingtaine ou trentaine de fois, en tout cas suffisamment longtemps pour apprendre des tas et des tas de choses. Donc Bob nous parle et nous guide de chapitre en chapitre, il hein, vous emmène avec lui dans ses soirées, ses week-ends, parfois ses réveils en pleine nuit. Pour aller traquer le New One dans le pilote effréné provoqué par une expédition lointaine. Il vous invite aussi en dehors de chez lui, dans ses balades pour prendre l'air et décompresser entre deux pilotes. Il déploie avec ses collègues des trésors d'ingéniosité pour aller débusquer le gars tout seul sur son île, qui apparaît sur l'air qu'une fois de temps à autre et dont la situation géographique fait que le meilleur moment de propagation pour le contacter est en pleine nuit. Comme je vous le disais, j'ai dû lire cette seconde édition plus d'une vingtaine de fois. Vous pouvez le voir donc à la relire, passablement amoché à, à noter au crayon sur quelques pages, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, et de vous en parler me donne envie de le relire une dernière fois. La différence avec la troisième et dernière édition est expliquée dans le livre même, dans une introduction qui précise, je cite en vous le traduisant, « Depuis 1989, date de la publication de la seconde édition, il y a eu beaucoup de changements dans la pratique du DX. Quelques-uns positifs, mais à mon avis, beaucoup ont été négatifs. Je commençais à sentir que le DX que j'ai appris et aimé changeait et perdait son identité, et pire a perdu son attrait et son romantisme qui le rendaient si spécial. Le plus grand changement est venu des DX clusters, paquets radio. Ces réseaux se sont rapidement développés et se sont avérés massivement efficaces. Si massivement efficaces à diffuser des spots de Cesson DX aussi bien que rares que des communs, que tout DXer actif devait simplement avoir une réception de ces spots pour rester compétitif. Fin de citation. Et j'ajouterai que l'arrivée d'Internet et des web clusters n'a fait qu'empirer la situation. Un autre élément qui l'a convaincu de publier cette troisième édition en 2003, donc celle-ci, alors qu'il n'en voyait pas l'intérêt, c'est qu'en 1999, alors qu'il pensait le DX insipide, il décida qu'il lui fallait quelque chose de nouveau pour lui redonner le feu sacré et continuer sa quête jusqu'au top honor roll. Il s'est acheté un Aircraft K2, l'a monté et l'a essayé. L'appareil lui a tellement plu qu'il l'a branché sur sa Yagi, mis la puissance à fond, c'est-à-dire à peu près une douzaine de watts, et il repartait pour refaire son DXC en QRP. Cette dernière phase illustre bien ce que Bob essaye d'enseigner dans toutes les éditions de son livre, et qu'il traite dans le dernier chapitre qui se nomme « The Last Secret », le dernier secret. Ce dernier secret, je ne vous le dévoilerai pas ici, et vous laisse le soin de découvrir vous-même. Tout ce que je peux vous dire c'est que le respect de ce qui est indiqué dans ce secret fait toute la différence entre les DXR renommés de la d'un W9 K -ni, K -ni, ou d'un F3AT et des pratiquants du dimanche. Passons à la conclusion. Je vous propose de faire une conclusion en forme de FAQ. Alors, doit-on acheter The Complete DXR Alors, je vous dirai oui, oui et mille fois oui. Bon, d'accord, mais je prends la seconde ou la troisième édition Alors, Tout d'abord, la seule en vente aujourd'hui est la troisième, puisque c'est la dernière parue et qu'elle est toujours en vente dans différentes sources. Vous pourrez trouver la seconde édition d'occasion sur eBay ou Amazon. Alors faites attention au prix, la seconde édition d'occasion ne doit pas dépasser le prix de la troisième en neuf. Par contre, si vous trouvez la première, il y a des chances que les prix soient assez élevés. D'accord, mais ça ne répond toujours pas à ma question. Je prends la deuxième ou la troisième a terme, si vous êtes passionné de DX et que vous devenez fan de ce livre, il vous faudra prendre les deux, voire même les trois éditions si vous les trouvez. Ne serait-ce que pour lire comment c'était avant l'avènement des DX Clusters. Si vous êtes débutant en DX, vous pouvez prendre directement la dernière édition. C'est elle qui se rapprochera le plus de la pratique du DX actuel. Quoique depuis 2003, tout cela a bien empiré au niveau de la conduite des opérateurs, notamment dans les pilots d'expéditions dans des pays plus ou moins rares. Ce livre ne s'adresse-t-il qu'aux seuls débutants ou novices en trafic DX non, pas du tout. Et je dirais même qu'au point où le trafic DX en est aujourd'hui, ce livre devrait être traduit dans toutes les langues et rendu obligatoire à l'examen radioamateur. Bon, je plaisante, mais pas tant que ça. Si ce livre parle d'une pratique de DX qui est obsolète aujourd'hui, cela vaut-il le coup de l'acheter et de le lire Alors encore une fois, oui, oui, et 30 000 fois oui. Pourquoi Parce qu'il donne tout simplement les rudiments pour pratiquer un trafic DX de qualité. Il vous apprendra à écouter, et surtout à comment écouter. Il vous donnera quelques trucs rapides pour détecter une station DX ou euh, proche. Plusieurs techniques très utiles pour le trafic DX en télégraphie et en pile-up. Quelques techniques aussi en phonie. D'autre part, ce livre vous apportera une avance non négligeable à l'heure où tous les opérateurs ont la tête scotchée dans leur écran à attendre le spot qui positionnera automatiquement leur récepteur sur la bonne fréquence, réglera le split et positionnera le rotor pour pointer dans la direction de la station DX. Vous vous continuerez à tourner gentiment votre vernier, le casque vissé sur les oreilles, en surfant sur les fréquences du haut en bas, et de bas en haut, en télégraphie et en téléphonie. Et vous serez probablement le premier à entendre l'appel de la station DX et à y répondre. Ou à être le second, mais en tout cas, vous ferez le contact avant que l'on spotte le DX sur le cluster qui déclenchera le cataclysme inéluctable sur ce pauvre malheureux qui ne cherchait qu'à faire quelques contacts paisiblement. Je me répète certainement mais ce livre être, devrait être obligatoire avant de pouvoir trafiquer sur les bandes à chef. Et ne rigolez pas, j'ai utilisé certaines de ces techniques dans du trafic concours en télégraphie et en 144 mégas. En attendant la prochaine vidéo,